Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un petit nid de front asiatique Un peu spécial Je vais vous montrer ça Je vais poser le matériel Alors, on est sur un nid qui était dans un arbre à peu près à, on va dire, 15 mètres de haut Donc Je vais vous montrer Le nid était tout en haut Mais, il y a eu du vent il y a quelques jours et le nid il est tombé et je vais vous montrer où il est tombé il est tombé juste là d'un arbre. alors du coup au lieu d'être à 15 m bah, il est à 3-4 mètres. donc pour moi c'est quand même beaucoup plus facile mais on va aller le voir depuis près parce qu'on a l'impression que ça vole pas trop d'après ce qu'il me dit le client il me dit il n'y a pas beaucoup de frelons mais moi j'en vois quelques-uns tourner on va aller voir ça depuis près et je pense qu'il va y avoir un peu de monde allez je m'habille et je vous dis à de suite Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Allez, c'est parti pour le combat. Bah c'est chaud avec la gueule. Hein. On va monter voir ça. Regardez-moi Sony. Donc on est le 27 octobre. Vous voyez, il y a quand même du monde. Il vient déjà faire la, la GoPro. Allez, on va commencer à mettre la poudre. Vous voyez, quand même il y a du monde. Un petit nid comme ça. Vous voyez Ça reste quand même dangereux. Euh, là il, il, il tiennent mais vraiment pas grand chose. Je pense qu'ils ont essayé de faire une petite réparation. Donc voilà, vous avez un nid en haut d'un arbre. Vous vous dites peut-être, c'est pas trop grave, il est très haut, il n'y a pas de danger. Il suffit une fois il tombe. Là, il était raccroché sur nos branches, donc c'était assez haut, mais s'il tombe par terre, mais vous avez autant de frelons par terre. Mmh. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt les deux